Bordeaux, je me souviens, elle s'appelait Margot, une jeune fille vraiment géronde hein. Je l'avais dans la boyac En primeur, j'ai voulu l'emmener dans ma cadillac. Mais voilà, elle s'est sauvignon avant que j'aie eu le temps de la sauterne. J'espère la revoir. Tout comme vous, les 14 mars, au Trianon de Bordeaux, venez nombreux pour déguster mon nouveau grand cru, la vie rêvée d'un petit patron. À bientôt. Okay. Et puis c'est tout.